Comment faire pour trouver un emploi rapidement Bonjour à tous Si vous n'avez pas suivi ma première vidéo, je vous y encourage fortement car vous découvrirez tout simplement que pour trouver un emploi rapidement, la première clé que je vous donne, c'est de cibler correctement le poste que vous recherchez. Alors dans cette vidéo, on va voir la deuxième clé qui va vous permettre de trouver rapidement un emploi qui vous correspond. Et pour ceux qui sont encore en train de suivre cette vidéo, je vous félicite parce que ça signifie vraiment que vous êtes motivé et que vous voulez absolument retrouver un emploi. Alors cette deuxième clé, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'agir massivement, de passer à l'action massivement. Autrement dit, quand vous recherchez un emploi et si vous voulez en rechercher en trouver un rapidement, vous devez envoyer énormément de CV par jour. Alors, ça paraît complètement anodin ce que je vous dis, mais euh, beaucoup de candidats, beaucoup même de clients, me disent très souvent que, euh, en un mois, ils envoient une vingtaine, une quarantaine de CV. Ce n'est pas suffisant. En réalité, chaque jour, vous devez essayer de viser euh, une vingtaine de candidatures. Ça peut vous paraître énorme pour certains, vous allez même me dire, mais il n'y a pas assez d'annonces, il n'y a pas assez d'offres. Mais c'est juste un idéal, c'est un idéal que vous devez atteindre. Et plus vous avez des idéaux qui sont élevés dans votre esprit, plus vous allez agir en conséquence et vous allez faire en sorte d'envoyer énormément de CV par jour. Alors, ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est pas non plus d'en envoyer énormément dès le départ euh, en une semaine et puis ensuite de vous retrouver complètement euh, euh, fatigué et généralement, vous avez tendance à abandonner. Non. Ce que vous devez faire, c'est en envoyer, euh, je pense à mon sens, une vingtaine par jour, pas plus, pas moins, euh, et de vous y consacrer pendant euh, euh, une matinée, 2-3 heures. C'est largement suffisant, mais le tout, c'est d'en envoyer tous les jours, de façon régulière, une vingtaine. Il y a des annonces qui sont publiées tous les jours. Et au pire des cas, si à un moment donné, vous faites tous les sites d'emploi et que vous ne trouvez plus d'annonces, bah vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez pendant 2-3 jours et vous verrez que à nouveau, il y aura pas mal d'annonces qui seront émises par les entreprises. Mais la règle, c'est d'agir massivement. Alors, ce sont des stats. C'est la même chose que l'on utilise en vente. Si vous voulez avoir du résultat, statistiquement, vous aurez plus de chances de décrocher des entretiens en en envoyant 10 qu'en envoyant, euh, qu en envoyant 2, qu'en envoyant deux candidatures. Et si encore une fois, vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage à lire un très très bon bouquin de Grande Cardone. Alors, il est disponible en français. Il s'appelle Vendre ou perdre. Euh, je trouve qu'il euh, il reprend vraiment les, les thématiques du recrutement, même si euh, c'est un livre qui est relatif à la vente. Mais quand vous allez le lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est un livre vraiment que je recommande euh, que vous soyez vendeur ou pas, peu importe. Mais euh, les méthodes qu'il donne sont très puissantes. Donc, « Grande carte Vendre ou perdre », vous pouvez le trouver sur Amazon. Ou euh, en anglais, c'est « Sell or Sold ». Voilà. Merci à vous pour euh, m'avoir suivi dans cette vidéo et puis rendez-vous dans la prochaine pour le dernier conseil qui va vraiment accélérer le processus et vous aider à retrouver un emploi rapidement. Ce conseil vaut le détour. Merci à vous.